Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bruno Thévenion, historien de la ville de Lyon, euh, journaliste, euh, ce, documentaliste spécialisé plutôt dans le cinéma, mais euh, très passionné par Lyon depuis toujours. Euh, cette année, j'ai choisi de, de vous livrer, puisqu'on a été plutôt en manque ces derniers temps, de, de lieux culturels de vous présenter l'histoire de tous ces lieux culturels euh, qui parsèment la ville de Lyon. En effet, qu'évoquent encore de nos jours l'Alcazar, la Scala, l'Horloge, le Royal, le Paramount, la Cigale, comment sont nées la salle Molière, la Maison de la Danse ou le Théâtre Nouvelle Génération, qui de nos jours, où se trouvait donc le Casino Cursal, euh, le Théâtre Belcourt ou encore le Cristal Passas, qu'est-ce que les lacs, le Zoom, le MUTG, (Musée urbain Tony Garnier le cirque olympique, etc., etc., à quoi renvoie la bourse de travail. Tous ces lieux sont des lieux à vocation plus ou moins euh, culturelle. Euh, voilà pourquoi je vais faire un certain nombre de conférences organisées autour des grands thèmes de la culture. Une première conférence sera en effet consacrée aux salles de concert, aux lieux de diffusion de la musique, de l'opéra et de la danse. Et Dieu sait s'ils si sont nombreux à Lyon. J'évoquerai ainsi la création de l'auditorium Maurice Ravel, euh, la, la création où la présence du Palais d'Hiver, où, où les Lyonnais ont pu voir Edith Piaf euh, ou les Grandes ordes des de, de, Yéyés. Qu'est-ce qu'était la maison des concerts, où un certain, euh, un certain Wolfgang Amadeus Mozart est venu se produire à l'âge de 6 ans, ici à Lyon. J'évoquerai aussi tous les ciné-concerts disparus, les salles municipales Molière et Rameau. Euh, tout ça, ce sera donc consacré au conseil de diffusion de la musique, de l'opéra et de la danse. Une deuxième conférence... Donnera lieu aux, aux différents euh, lieux, justement, de muséographie et de collection. En gros, les musées. J'évoquerai évidemment le passé du musée guillemets, comment est-il passé d'un lieu où on patinait une, à un lieu un petit peu en perdition, on se demande ce qu'il peut bien devenir, le musée guillemets, mais aussi comment est né le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, ici, à Lyon, capitale de la résistance. Euh, on évoquera aussi toute l'histoire du musée Gadagne et de la marionnette. On évoquera aussi le musée des beaux-arts, ancien couvent des Dames de Saint-Pierre, etc., etc. Une conférence, donc, comme on le voit, assez chargée. Une troisième confé conférence évoquera les théâtres, euh, tous ces théâtres, le théâtre de l'Eldorado, bien évidemment, euh, la Cigale, qui est devenu le, le, aujourd'hui le théâtre Tête d'Or, grand lieu de l'opéra à Lyon, mais aussi qu'est-ce que le théâtre du Cothurne, le théâtre de la comédie, euh, le théâtre des marronniers, le théâtre de la comédie qui donnera plus tard le TNP, Théâtre national populaire, et puis, on l'oublie très souvent, Lyon a eu pendant un certain temps de très nombreux théâtres de Guignol pour la diffusion de, ce, de cette culture un petit peu partout dans la ville. Il y aura donc lieu une troisième euh, conférence. Une quatrième conférence donnera, euh, euh, sera l'objet des grandes salles de cinéma mythiques, évidemment, où était le Royal, euh, le Comédia euh, qui est l'une des rares salles qui restent encore, mais aussi les Gémeaux, l'histoire des CNP, le cinéma national populaire, l'ambiance, l'astoria, le Paramount et le ciné-journal, où étaient-ils, comment sont-ils nés et pourquoi sont-ils morts. Une cinquième conférence euh, donnera lieu... Justement, au lieu d'exposition, de créativité et d'autres diffusions euh, culturelles, comme par exemple le Palais de Bondy, pourquoi est-il né Qui est certes une salle de concert, mais aussi une salle d'exposition, de peinture. Euh, le Palais de la Foire, pourquoi et quand a-t-il été créé Eurexpo, euh, les subsistances, la Fondation nationale de la photographie, quand, où, comment Et puis les fameuses grandes expositions universelles à Lyon, qui ont toutes été malheureuses, en 1872, 1894 et 1914. Et puis, chose particulière, j'évoquerai aussi les stations de métro, qui sont des lieux de diffusion de l'art avec de l'art contemporain. On verra pourquoi, comment. Ce sera donc le lieu d'une cinquième conférence. La sixième et dernière conférence sera fera l'objet des autres lieux de spectacle aux activités diverses, comme par exemple l'Alcazar, le plus, premier grand lieu multiculturel de la Rue Gauche, où il y avait aussi bien des, des meetings, meetings politiques et des défilés de mode que du théâtre, ou des, des réunions de boules, ou des réunions euh, philanthropiques. On évoquera aussi le Casino Cursal, qui est devenu le Pathé-Belcourt. Le théâtre Belcourt, lui, est devenu la FNAC. Euh, et puis, on évoquera l'Horloge, l'Olympia, les Folies-Bergères, car on pense très souvent que ce n'est que l'apanage de Paris que les Folies-Bergères, on évoquera aussi en plein cœur la Scala, ce qu'est devenu la Scala, donc ces autres lieux euh, culturels aux activités diverses, théâtrales ou cinématographiques.